On n'a pas besoin d'étudiants en Sarwell qui déconstruisent. Ce matin même ou hier soir, les Chinois venaient d'annoncer un nouveau train à 620 km h La dernière fois qu'on a annoncé une, une nouvelle de cette ampleur, j'étais gamin, c'était le TGV, j'avais 10 ans, euh, j'en ai 42. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas technologiquement innové à ce, à ce, à ce niveau-là, à part, euh, à part euh, changer d'iPhone tous les ans. Voilà, les Chinois construisent des trains qui vont à 620 km h Et nous, on a des étudiants à cheveux bleus, à boutons et à chaussures qui sentent, qui nous apprennent à déconstruire, voilà. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle cette fille Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai <rire> Littérature. Chut, vous jette pas la pierre, il a niqué, il y a pas de... Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. Ce fameux homme d'un Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard nous trouve une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur, c'est pas que les femmes sur votre planète sont logistes. Ai c'est la seule ai planète de cette ai galaxie ai où cela existe. Le, le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Vous connaissez l'expression euh, mettre le pied dans une fourmilière ou donner un coup de pied dans une fourmilière Beaucoup l'emploi, peu finalement l'ont vécu, peu l'ont fait. Moi je l'ai fait. Je devais avoir 4-5 ans, euh, j'étais en Guyane. Bah ben, oui, oui, oui, la, la terre de mes ancêtres. Hein, J'en parle rarement, c'est pas pour autant que c'est pas vrai. Et, et je me rappelle, on marchait comme ça dans la, dans, dans, dans la forêt avec mes parents et j'ai vu une mode de terre dont stupidement je me suis dit que c'était un gamin comme moi qui quelques heures auparavant avait dû passer, avait dû se faire une espèce de château de sable. Et je me rappelle avoir sauté dessus à joints et des espèces de... de les, les fourmis en Guyane, c'est un peu comme le sketch de Patrick Timsit avec les moustiques à Bali ou je ne sais pas où. Les fourmis en Guyane, c'est des tigres, hein, c'est des, des chats. Hein, il te sort des bestiaux, c'est un pouce c'est ça, a 18 jambes, mais ça, ça se met à te courir après. Et je me rappelle avoir pleuré, pleuré, j'ai été poursuivi et piqué par des énormes fourmis rouges. Pas celles de Michel Jonas. Alors il y en a une en ce moment bah, qui est en train d'être euh, de découvrir ce que ça fait que d'être poursuivi par des fourmis tigres, c'est Frédéric Vidal, oui, la ministre fantôme hein, de, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comme d'habitude, la méthodologie habituelle s'applique, on, on va se demander dans quel contexte les fourmis rouges sortent-elles, on va ensuite mettre les choses en... Je ne dis pas le mot chronologie, parce que dès que je dis chronologie, les gens ont peur, ils ont peur de se faire chier. Ils ont, les, ils ont le souvenir traumatique des, des, euh, des, des cours d'histoire, avec les, les années à apprendre par cœur. Donc je n'ai pas dit qu'on allait faire de la chronologie historique. On va simplement remettre les choses en, en séquence temporelle, avec une séquence en cinq temps, très simple. Et, et puis juste avant ça, on va évidemment se rappeler que...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 Vos invités, une bonne giclée un peu partout, on laisse agir, on frotte avec une éponge tiède et le, les agents actifs font le travail à votre place ou plutôt à la place de, de Nathalie. Le spray cuisine offert pour tout abonnement VIP avant le 31 mars. Et qu'est-ce qu'on dit Merci, Merci Nathalie de rien. Alors, le, le, le contexte, l'indispensable contexte, bah, d'abord euh, Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, était surnommé déjà avant l'épisode de la fourmilière, un peu la ministre fantôme, donc euh, certes, mais par probité intellectuelle, j'ai envie de dire, d'accord, ceux qui la surnomment ministre fantôme, sont-ils capables comme ça de mémoire, de citer trois ou quatre de ses prédécesseurs, à part peut-être le le plus connu d'entre eux, et pas forcément pour sa prestation, mais plus pour son légère absence de velléité charismatique, c'était Laurent Vauquier, qui se souvient de François Lou, Lohos, ou Lous de François euh, Goulard, de Geneviève Fioraso, de Thierry Mandon, hein, tous ses prédécesseurs sont un petit peu passés aux oubliettes Contexte de recherche moribond, disais-je, avec un nombre de doctorants français en baisse de 13% depuis 2009, alors qu'il est en hausse de 19% à l'international, avec des rémunérations qui sont toujours très ternes. Hein. Un, un chercheur français, un doctorant, hein, ça touche 1000 toujours, comme à mon époque en fait, ça touche toujours 1800 euros brut par, par mois. Alors vous allez me dire, ceux qui ont fait le travail ou ceux qui sont passés par là vont me dire « oui, euh, c'est pas forcément beaucoup plus élevé à l'étranger ». Oui, c'est vrai, je, je me suis renseigné hier, je me suis rapproché d'un de mes anciens collaborateurs, Quentin, qui lui est post-doctorant. Il n'y a pas une énorme euh, discrépancy, il n'y a, euh, a pas un énorme gradient de, de salaire de doctorant en Europe et dans le monde. Par contre, il y a un énorme gradient de salaire de post-doc. Hein, C'est-à-dire que oui, un doctorant, ça va faire 1.800, 2.000... 2005 un peu partout en Europe, sauf peut-être en Scandinavie où ça peut approcher des 3000, mais le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Par contre, là où la vraie différence se fait, c'est dans l'embauche des doctorants, donc ce qu'on appelle des post-docs. Mon ancien Mathieu de Londres, pour ceux qui suivent la chaîne depuis des années, ils se souviennent de quelques études de cas ou de quelques paradoxes statistiques que j'avais soulevés avec Mathieu de Londres qui était également devenu un collaborateur. Mathieu de l'ombre, il est post-doc aux États-Unis, à Chicago, si je ne m'abuse. Il a 80 000 dollars par an, si vous voulez. Donc il y a une grande différence au niveau de l'embauche des post et de, on va dire, du, de la sexitude, c'est-à-dire du, du, du, du facteur charme du post-doc. L'industrie le, le, le, et la haute fonction publique en France ne valorisent pas extrêmement le doctorat par rapport à d'autres... Par rapport à d'autres formations, notamment à des troisièmes cycles dans les écoles de commerce, le doctorant c'est pas encore très sexy, pas encore forcément très recherché, pas très rémunéré, et, et je vous sens venir, c'est pour ça que le doctorat finit souvent à, à, à, à la à, à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. Déjà contesté fin 2020 par le CNU, Conseil National des Universités à l'occasion de l'adoption par le Parlement du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021-2030. Euh, je n'en dirai rien, parce que j'ai pas cherché, j'avoue, j'ai fait le travail, mais euh, je n'ai pas exactement, euh, je ne suis pas rentré dans le détail de ce qui était contestable et contesté dans son projet de loi de programmation de recherche. Contexte, donc, disais-je, moribond toujours autour de Frédéric Valls, euh, Parcoursup, hein, Frédéric val' c'est Parcoursup. Alors Parcoursup, qui a, a essuyé, évidemment... Euh, toutes les vitupérations et tout le, tout le désamour de ceux qui l'ont emprunté. L'impression que j'ai, c'est que Parcoursup, ça tient lieu de l'écrémage là où le bac ne remplit plus sa fonction de pression sélective. C'était le bac avant qui, qui, qui écrémait les 20, 25, 30 d'étudiants, ou peut-être plus, je ne sais pas s'il y a une époque, ça a écrémé plus de 30 qui allaient plutôt se dévouer à des filières pratiques, à des filières rapides, à aller plus vite rentrer sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on veut 80 à 90% de bacheliers, donc forcément, c'est une pression sélective qui devient de plus en plus faible, voire nulle. Donc, une Frédéric Vidal attaquée, une Frédéric Vidal euh, contestée, mais une Frédéric Vidal qui tombera peut-être, euh, paradoxalement, ou, ou pas d'ailleurs, on va le voir, euh, sur, euh, sur la, la, la fameuse, les fameuses fourmis rouges. Lors de sa reformulation toute macronienne, hein, les macroniens ont un certain don de la périphrase, de la redéfinition et de la reformulation. Elle avait simplement euh, transformé un CDD, ce qui était avant un CDD euh, reconductible en CDI, mais alors euh, pas en, en, le, en, en, en le rendant à durée vraiment indéterminée, mais tout simplement en disant que si le CDD durait la, la, la durée de la mission pour laquelle le laboratoire cherchait un doctorant, et qu'il pouvait être reconduit une fois, alors on l'appellerait désormais plus CDD, mais CDI de mission. Hein. Ce sont des astuces de nomination, un petit peu à l'instar des astuces comptables que je vous avais dévoilées dans ma vidéo sur Anne Hidalgo et la, la, notre drame de Paris, où elle avait, pour équilibrer un budget structurellement en déséquilibre, elle avait préempté les loyers des 10 ou 15 prochaines années des bâtiments appartenant à la, commune de, à la, à la ville de Paris. Hein. C'est un petit peu comme si... Euh, je sais pas. Euh, vous, vous, vous, louez, vous êtes propriétaire, vous louez votre, vous louez votre, votre studio à, à, à des étudiants. et pour équilibrer une année un peu difficile, vous dites bon bah je vais imaginer qu'il sera loué les 15 prochaines années et je vais intégrer à mes comptes ce gain-là. Voilà. C'est ce type d'astuce comptable que le, le, dont le pouvoir en place est friand. Hein. Et alors là, Frédéric Vidal n'a pas, je, je ne prétends à aucun moment qu'elle ait équilibré les comptes d'une quelconque façon, je dis simplement que qualifier de CDI quelque chose qui est un CDD reconductible une fois, me paraît pour le moins discutable comme façon de faire. Alors, le saut dans la fourmilière de l'islamo-gauchisme, euh, qui lui vaut en ce moment euh, d'être voué aux gémonies et même d'être questionné au plus haut niveau, hein, euh, Macron reçoit des pressions visant à la, à la démettre de ses fonctions de façon anticipée. Eh bien, vous me connaissez, ou si ce n'est pas encore le cas, vous allez me découvrir. Ici, on ne parle des choses que l'on sait nommer, que l'on sait définir, et je ne m'engagerai pas sur cette voie savonneuse sans avoir défini de quoi on parle. Alors, lislamo j'ai tenté, hein, puisqu'il n'y a pas de... de c'est relativement anomique, c'est-à-dire l'anomie, c'est l'absence de définition unifiée. Hein, c'est pas le. À ne pas confondre avec le chaos anthropique. L'anomie contribue au chaos, n'y mène pas. Hein, mais mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, disait Camus. Donc j'ai tenté un essai de définition, l'islamo-gauchisme. Je vous propose ceci, vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas. Islamo-gauchisme, union de personnalité. Hein, c'est totalement. C'est perso ça, hein, c'est une proposition de définition par Stéphane Edouard. Union de personnalité de la gauche radicale rassemblant à la fois des descendants de l'immigration et des intellectuels progressistes, dont le point commun est une vision communautariste de la société et un islam réactionnaire, voire obscurantiste. Voilà, ça c'est ma proposition de définition. Je prends comme exemple hein, quelqu'un qui n'est pas un descendant de l'immigration, Clémentine Autain, qui nous a dit « je ne comprends pas », ouvrez les guillemets, « je ne comprends pas ce que veut dire le mot », sous-entendu « islamo-gauchiste », mais si ça désigne l'intersectionnalité des luttes, alors oui, ça me préoccupe, je suis de gauche et je me bats contre le rejet des musulmans en France. Voilà, donc euh, Clémentine Autain, hein, euh, premier exemple, euh, qui en plus ne s'en défend même pas, rejoint le camp des, des islamo-gaugistes. Alors, mon analyse va tenir en cinq temps, je vous l'avais promis. Dans un premier temps, historiquement, quand ce terme est apparu, par qui, dans les intérêts bien compris de qui, hein, intérêt fait loi et peut-on voir une récurrence au niveau de, des personnalités que je vais vous citer là Alors là, je vous préviens, moi, euh, courageux mais pas téméraire, hein, je n'ai pas envie de me retrouver tout de suite sur euh, Telegram et, et, et, et compagnie, on va essayer de le faire le plus tard possible. Donc je vous préviens, je vous laisserai voir les récurrences. Hein. Je ne vais pas les dire. Hein. Il n'y en a peut-être même pas, à mon avis, il n'y en a même pas d'ailleurs. Hein. Donc peut-être, écoutez les noms, si vous remarquez une récurrence, un point commun, etc., ça doit être la couleur des cheveux, enfin, mais c'est certainement pas ce que vous pensez, et si jamais vous l'écriviez en commentaire, sachez que je nierai en bloc tout, tout, tout présupposé anti-truc machin. Alors, aux origines du terme, eh c'est quelque chose de relativement euh, contemporain au 21e siècle, puisqu'avant l'an 2000, on lisait et entendait plutôt « islamo-progressiste hein, », c'était rare « islamo-gauchiste », un des premiers à l'avoir mobilisé, c'était Pierre-André Tagueff, en 2002, dans son livre « La nouvelle judéophobie ». Puis en 2004, Claude Askolovitch signe un article intitulé « Les gauchistes d'Allah » qui dénoncent le rapprochement entre altermondialiste et islamiste. En 2005, euh, sont qualifiés d'islamo-gauchistes les membres du collectif. Hein. Vous savez que quand, quand on entend « collectif », on sent que d'une façon ou d'une autre, ça ne va pas être forcément être dans notre intérêt. Hein je vous le dis chaque semaine, ça, du collectif, disais-je, Une école pour tous, et notamment la sociologue Sylvie Tissot, dans le cadre des débats entourant la loi interdisant les signes religieux à l'école. Hein. Sylvie Tissot et le collectif Une école pour tous s'opposaient à cette abolition des signes religieux à l'école. En 2006, euh, Pascal Bruckner l'utilise, ce terme d'islamo-gauchiste, dans la tyrannie de la pénitence, ce qui lui octroie le titre honorifique de maître du non pas du logos, mais maître du concept d'islamo-gauchisme dans Wikipédia. Puis en 2010, c'est Laurent Lévy qui l'utilise dans son livre « La gauche, la noire et les arabes ». Et en 2010, c'est Finky, c'est Finky, c'est notre Alain national qui le prononce dans une conférence sur l'enseignement de la Shoah organisée par le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. « Je crains », a dit Finkielkraut, « qu'un mouvement » Je crains un mouvement islamo-gauchiste ostensiblement indifférent à la mémoire de la Shoah. Voilà. Acte 2, euh, octobre 2020, Blanquer. Blanquer vise l'université, particulièrement les syndicats universitaires et particulièrement l'UNEF. Mais oui, vous savez, l'UNEF, c'est ce... C'est ce, ce syndicat qui n'a absolument rien à voir avec l'islamisme euh, politique, hein, comme on va le voir dans quelques instants. Alors que disait Blanquer Il disait ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, euh, ça fait des ravages. Euh, il a dit ça sur Europe 1 le jeudi 22 octobre 2020. Hein, j'ai fait le travail, tout, tout est sourcé, tout est localisé, tout est temporalisé. J'ai les noms et j'ai les prénoms. Il n'y a que les récurrences que, que je ne vois pas cette fois-ci. Je ne sais pas, j'ai une, une petite baisse temporaire, mais ça va revenir. Euh, il fait des ravages à l'université, il fait des ravages à l'UNEF, il fait des ravages dans les rangs de la France insoumise. Vous avez des gens qui sont de ce courant-là et qui s'affichent comme tels. Il favorise une idéologie qui, de loin en loin, mène au pire, a dit Jean-Michel Blanquer. Alors, bon, bah, petit rappel, pour l'UNEF, bah, c'est évidemment entièrement vrai, hein, sur la ligne des... L'UNEF, c'est ce syndicat qui est sur la ligne totale de tout ce qui va être réunion non mixte, réunion non mixte racisée, euh, vote à 16 ans, euh, défendu par un certain nombre de binationaux, dont la romancière franco-marocaine féministe Leila Slimani, mais également en l'inénarrable euh, Rokaya Diallo, euh, l'UNEF, c'est également ce, euh, ce syndicat dont la, la porte-parole à la Sorbonne, puis désormais la porte-parole nationale, euh, trouve euh, totalement légitime de s'afficher dans ses interventions publiques. Mais tout ça n'a rien à voir avec l'islam. N'oubliez pas, petit pas d'amalgame 500, toutes les 10 minutes de la vidéo, ça va vous faire du bien. L'UNEF, c'est également ce syndicat qui s'est illustré par des tweets, on va dire, particulièrement... Particulièrement la, la, la, la, laïciste ou laïcard, hein, qui euh, ne s'émeuvait pas du tout, voire se réjouissait euh, de la destruction partielle de Notre-Dame dans les flammes. Hein, le. euh, et pour les insoumis, c'est bah, à peu près aussi vrai. Leur leader, Jean-Luc Mélenchon, défilant il y a moins de deux ans maintenant, euh, aux côtés, dans la marche contre l'islamophobie, aux, aux côtés de Nader Abou Anas, pour ceux qui l'ont oublié ou qui l'ont méconnu, ce monsieur-là. Ben, ils ont raté. Euh... Donc là, on est au-dessus du stade de la cuisine. Hein. Là, on est, on est au niveau du dessus. Hein. On, est, on, est, on est en terrasse. Euh, je cite Nader Abouanas, hein, donc le copain de Mélenchon, euh, ouvrez les guillemets, euh, le soir, l'homme a un besoin, une envie. La femme lui dit non, je suis fatigué, je ne peux pas ceci, je ne je peux pas cela. Et l'homme, il craque. Qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Voilà, merci Nader de nous avoir éclairé de ton islam progressiste, islam des lumières. Mélenchon a également défilé aux côtés de Rachid El Jai, qui demandait en 2015 aux enfants de ne pas écouter de musique sous peine d'être changé, changé en singes et en porcs et justifier, lui aussi, le viol des femmes sans honneur, comprendre celles qui sortent de chez elles sans hijab. Et où est ton hijab quand tu sors En disant, ici, moi, j'ai de la pudeur. Où est ton hijab Comment une femme peut dire, moi, j une, je suis une femme qui a beaucoup de pudeur, alors qu'elle sort de chez elle sans son hijab Rachid El Jai, hein, le copain de Mélenchon. Euh, également Elias Imlazen, hein, au, au, au côté duquel il a défilé toujours contre l'islamophobie, Elias Isma Islam Zen, Lazen, fondateur du site salafiste Islam et Info qui recommande aux musulmans tout simplement de retirer leurs enfants de l'école publique, euh, Nabil En Nazri, animateur des journées de retrait de l'école et contre la théorie du genre, euh, en 2014, euh, il s'est accoquiné à Isman Shuder, militant militante pro-voile, anti-IVG et représentant d'un mouvement islamiste au Maroc Shaquille Omarji, prédicateur fondamentaliste pour qui le modèle parfait euh, pour les sociétés futures sont les femmes en hijab, etc. etc. J'en ai d'autres, je raccourcis, mais j'ai fait le boulot voilà pour les accointances euh, décoloniales, postcolonialistes et indigénistes de, de, de la France insoumise. Voilà, ça c'était l'acte 2 c'est Blanquer qui voit la fourmilière, qui prend un bâton et qui, comme ça, à distance, parce qu'on sait que Blanquer il a quelques problèmes de coordination physique. Donc comme il n'est pas très coordonné, il prend un bâton et il tâte de très loin la fourmilière et il sent qu'il y a deux trois, deux, trois bestiaux rouges et euh, turgescents et violacés qui sortent de la fourmilière. Et il se dit « Ah, non, euh, je ne vais, je vais pas arriver à m'en sortir, je ne suis pas assez athlétique, je ne suis pas assez rapide, j'ai pas assez de max. Il faut que j'envoie quelqu'un et puis alors évidemment euh, euh, c'est le c'est un peu le principe de la révolution en marche enfin de la république en marche pardon c'est que quand on doit envoyer des des pardon des euh, des soldats au, au charbon ben on fait un peu la, la stratégie de tirailleurs sénégalais c'est-à-dire qu'on envoie on envoie, on envoie les femmes que l'on a nommées au, au titre de la de la diversité de l'égalité de l'inclusivité et, et des quotas alors le, pro le problème c'est qu'elle mandate à cette fin le le CNRS et là, c'est un peu le sketch de, des inconnus sur les envahisseurs. Le, le CNRS lui rétorque, avant même toute enquête, que l'islamo-gauchisme n'est ne, pas une réalité scientifique. Alors, ben, si ce n'est pas une réalité scientifique, c'est quoi alors En fait, tous les gens précités, ils, ils font quoi Ils œuvrent dans quel but Et ils ont quelle connivence euh, politique Et le CNRS, toujours, anticipe que les études... Anticipe, hein, c'est-à-dire avant même d'avoir diligenté la moindre enquête, livre ses résultats... Les études postcoloniales intersectionnelles et les travaux sur le terme de race ont toute leur place dans le monde universitaire. Bon, donc évidemment, acte 5, des centaines de recteurs d'universités et d'enseignants-chercheurs, SNESUPFSU, hein, je, je vous conseille de retenir cet acronyme pour le Scrabble, ça veut dire Syndicat national de l'enseignement supérieur, Fédération syndicale unitaire, se ligue contre elle pour demander sa démission, une hein, démission qui n'avait jamais été demandée ni au titre de Parcoursup, ni au titre de la baisse du nombre de doctorants, ni au titre de la loi de programmation de recherche pour les années 2021-2030, ni au titre du CDI de Mission, mais là, le simple fait d'avoir mandaté un organisme à, à, à étudier les accointances et les connivences politiques de l'islamisme politique et du gauchisme, déjà, lui valent euh, quasiment sa, sa tête, hein, quasiment sa place, au titre que ça représenterait une entorse à la laïcité et à la séparation des univers, un petit peu à l'instar de, de la séparation de l'Église et de l'État, sauf que, à la différence de l'Église, qui subventionne les, les, univers, les universités qui subventionne, qui subventionne ces travaux Je vous ai déjà expliqué comment les travaux de recherche, en tout cas de, ma, de, ma, de mon expérience à Sciences Po, étaient, étaient subventionnés. Je vous renvoie à ma vidéo intitulée « Pourquoi je n'ai pas fait une thèse ?» dans, dans le coin de l'écran. Euh, petit b... Euh, au titre que la priorité ne serait pas à, à, à étudier le cheval de Troie islamiste dans les universités, mais à, à, à les réouvrir. Sauf que, je suis désolé, mais enfin, il faut faire le boulot honnêtement. Frédéric Vidal n'a aucun euh, pouvoir et les manœuvres, ses marges de manœuvre sont extrêmement étroites en termes d'ouverture des universités. Tout ça se décide au Conseil interministériel et avec l'aval du Conseil scientifique. Et pour l'instant, le Conseil scientifique il est hostile à la réouverture des universités. Et on lui réclame également du budget, au titre qu'il euh, ben, qu n'y en a jamais assez, mais comme j'ai déjà expliqué plus haut, de toute façon, euh, plus de fromage quand il n'y a pas... Fin... Plus de, plus de parts de gâteau, quand le gâteau ne grossit pas chaque année, c'est physiquement impossible, comme dirait Jean Covici. Et en plus, son budget, c'est un tiers de celui de l'éducation nationale. Donc déjà, quand on voit les limites de celui de l'éducation nationale, on en prend un tiers et, et on multiplie les limites par par, par trois. Donc, euh, vous allez me dire que le CNRS est, est, est gangréné par ce qu'il est censé lui-même mesurer. bah oui, oui je... mais enfin, il en aurait probablement été de même avec l'observatoire de la laïcité, hein. c'est-à-dire que c est, c est, c est, euh, <rire> c ces organismes sont en fait mandatés à observer, enfin leur objet social, hein, comme on dit d'une société, euh, une, une, quand on crée une société, elle a un objet social et elle ne peut se départir de sa mission, si on veut faire autre chose, il faut créer une autre société, et eh bien le problème c'est que leur objet social, le, leur vocation est déjà entachée par euh, leur propre... Euh, le, le, leur propre refus de, de, de s'y exercer. L'Observatoire de la laïcité n'observe plus la laïcité. Euh, même Valls l'avait dit, il avait pris euh, à partie euh, son, son dirigeant, le, le, le directeur de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco, Monsieur Vivre Ensemble, hein, euh, accusé depuis des années d'islamo-gauchisme de lui-même, soutenu par... Euh, euh, le collectif contre l'islamophobie en présence de Yasser Louati, Sami Debache, Radia Bakouche, Nabil Ennasri, euh, et, et tous les collectifs des musulmans de France, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, même soutenu, Bianco était même soutenu par le rappeur Médine, on rappellera le, les propos du rappeur Médine, crucifions les laïcars comme à Golgotha, le polygame vaut mieux que l'ami Strauss-Kahn, je mets des fatwas sur la tête des cons, je me suis d'Allah, pas besoin qu'on me, qu me laïcise. Donc je propose. Dans ce contexte, dont de toute façon Frédéric Vidal, bon, moi je veux bien la soutenir sur le principe, elle va probablement sauter, hein, puisque c'était le but. Hein, Blanquer là, a tapé la fourmilière d'un habile coup de bâton à distance. Il a vu le, le, le degré de nuisance des bestioles à 18 pattes. Il a envoyé Vidal se faire cramer. Bon, moi je propose une solution beaucoup plus radicale. Hein, parce que je veux dire, moi au milieu du collectif des musulmans de France, euh, des droits de l'homme et compagnie, tu n'as aucun moyen de t'en sortir vivant. Hein. Si tu sors de là, c'est les pieds devant. Moi, je propose d'imiter tout simplement le Japon. Voilà. Le Japon va fermer 26 facs de sciences humaines jugées complètement inutiles et les remplacer par des disciplines servant au mieux les besoins de la société comme les sciences naturelles et l'ingénierie. Voilà. Et ça, ça s'appelle comment Quand on prend de la distance, du recul et qu'on sait mettre les choses en perspective, ça s'appelle la matérialisation d'un monde, monde qui se contracte. Et oui, quand on est en, en non-croissance structurelle, on a besoin d'ingénieurs pour... Euh, on, a besoin de, de, on a besoin de chercheurs en, en, en sciences nates et en médecine pour faire des vaccins aux problèmes sanitaires. On a besoin d'ingénieurs pour apprendre à, nous, à, nous, à survivre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 à part, euh, à part euh, à changer d'iPhone tous les ans. Voilà, les Chinois construisent des trains qui vont à 620 km h Et nous, on a des étudiants à cheveux bleus, à boutons et à chaussures qui sentent, qui nous apprennent à déconstruire. Voilà, euh, Sans croissance, il n'y a plus de gâteau, il n'y a plus de fromage pour des pans entièrement improductifs de l'université. De toute façon, les cours de sociaux, on n'y apprend pas grand-chose. Vous me demandez très régulièrement, beaucoup d'entre vous me disent « j'aime bien ce que tu fais », J'aimerais devenir euh, quelque chose de similaire ou exercer un petit peu de la même façon. Qu'est-ce que tu me conseilles comme, comme, comme, comme livre de sociologie ou comme cours de sociologie ?» Je leur dis à chaque fois « rien ». C'est très vague, c'est très creux. L'extrait sexe, c'est-à-dire ce qui reste à la fin de l'année comme concept, est, est très faible. Et j'ai appris beaucoup plus en, en classe prépa, en école d'ingénieur mécanique, chez Jean-Laurent Cochet, au théâtre et dans les livres qui se trouvent derrière moi, que dans n'importe quel cours de, de sociologie, dont je dis qu'ils pourraient tous fermer, sans nuire, bien au contraire, à l'influence et au rayonnement de la France et du monde occidental à l'international. Voilà. Fermez-les tous, et sans regret. Et puis si vous voulez plus m'appeler sociologue, tant mieux, ça m'arrange. Si vous avez apprécié que quelqu'un fasse les définitions, refasse la séquence historique, tente de comprendre les enjeux invisibles, et vous réexplique avec une certaine pédagogie le, le, ce qui est en train de se passer autour de Frédéric Vidal et de l'islamo-gauchisme. C'est le moment de le remercier avec un pouce. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un de votre connaissance, c'est le moment de la lui faire parvenir. Et c'est également le moment, c'est enfin l'heure de vous abonner à la chaîne de Stéphane Edouard et à ses différents réseaux sociaux. Et à sociaux, profitons-en, profitons-en, je les ai encore à peu près tous actifs, à un moment, ces collectifs s'emploieront à les faire fermer les uns derrière les autres, mais tant qu'on y est, unissons-nous, nous, euh, nous allons en avoir besoin, parce que ça va secouer dans les temps à venir, croyez-moi, ça commence déjà, mais ça n'est pas prêt de s'arrêter. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.